La vérité sur le fameux million en immobilier, dans cette vidéo je te parlais justement du fait d'avoir un million d'immobilier que ce soit en termes de crédit ou en termes de patrimoine et je vais remettre les choses au clair par rapport à certaines choses que tu vois sur internet justement de personnes qui disent qu'ils sont millionnaires en immobilier et je vais t'expliquer réellement ce qu'est qu être millionnaire en immobilier et tu verras que pas tous les millionnaires immobiliers ont finalement un statut qui leur permet de dire qu'ils sont millionnaires, surtout en termes de revenus. Parce que tu peux être millionnaire en immobilier et ne pas générer de revenus, tout comme tu peux ne pas être millionnaire en immobilier et générer beaucoup de revenus. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ça. Si c'est un sujet qui t'intéresse, justement, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas de nous mettre un pouce bleu, car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes comme toi, ces personnes qui sont intéressées par rapport à l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, le mindset et euh, le business en ligne notamment. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu auras accès justement à une masterclass totalement au où je te montre. Pas à pas comment devenir investisseur immobilier à haut rendement et comment moi j'ai pu en seulement 36 mois bâtir un parc immobilier dans plusieurs pays afin de devenir libre financièrement. Dans cette vidéo, comme tu l'as constaté, on est toujours à Bali, en Indonésie, très précisément à Ubud. Donc, je suis venu pour plusieurs mois afin de gérer différents investissements immobiliers, notamment dans la construction de villas de luxe. Dans cette vidéo, on va parler justement de ce fameux million en immobilier. Tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont te dire sur Internet, notamment, car j'ai des confrères qui, euh, qui ont ce type de propos sur YouTube. Ils vont te dire qu'ils sont millionnaires en immobilier. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà millionnaire C'est quoi un millionnaire millionnaire tu peux l'être de plusieurs façons déjà tu peux l'être euh, parce que tu as un million en cash donc ça c'est rare d'avoir un million sur ton compte bancaire sauf si tu as gagné au loto tu peux avoir une activité dont tu es euh, l'actionnaire majoritaire ou si tu es l'actionnaire à 100% de cette activité qui est valorisée à 1 million de dollars ou d'euros tu peux être propriétaire de plusieurs biens immobiliers qui valent 1 million d'euros ou de dollars net. Je parle bien de net. Et c'est là où la différence se fait. C'est que tu vas voir des personnes qui ont acheté pour un million d'immobilier, donc qui ont un qui finalement ont un crédit d'un million et qui disent qu'ils sont millionnaires immobiliers. Ça, c'est absolument faux. Tu peux dire que tu es millionnaire immobilier si lorsque tu vends tes biens immobiliers, en vendant tes biens immobiliers, le montant que tu vas récupérer fait un million. Si aujourd'hui tu as un million, le parc immobilier avec 900 000 dollars ou euros de crédit, ça fait pas de toi un millionnaire. Ça va faire de toi un millionnaire lorsque le crédit sera payé. Donc, on peut dire que tu es un millionnaire en devenir, si je peux dire. Mais là, ta valeur nette c'est que si on, fait, si on fait la différence entre les dettes et le capital que tu as remboursé, donc l'actif que tu as réellement, ça fait, ça va pas faire un million. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose de très important. À connaître parce que beaucoup de personnes même sur internet te parlent de d'être millionnaire je parle, je pense notamment aux personnes qui font du dropshipping on va te dire ok j'ai généré un million de chiffre d'affaires mais combien il reste à la fin j'ai généré un million de ventes une fois de plus combien il reste à la fin on te parle vraiment d'avoir quelque chose qui est valorisé à un million tout comme avoir un business qui génère un million de chiffre d'affaires bah, il faut voir combien il reste de bénéfices à la fin de la journée, donc ça c'est très important maintenant, je vais te parler justement ben, du fameux millionnaire immobilier, donc les personnes notamment qui valent un million on va dire, de patrimoine net en immobilier, donc s'ils vendent tout ils récupèrent au moins un million Et il y a deux types de profils, tu vas voir le profil euh, c'est à dire des personnes qui ont tout simplement un patrimoine genre de, ça peut être une résidence principale parce que peut-être elles ont acheté une maison qui vaut aujourd'hui un million. Et ces personnes-là, des fois, enfin, elles finissent leur vie en étant millionnaires, et ça c'est très bien, mais malheureusement, elles n'ont pas forcément les revenus qui leur permettent d'avoir euh, un certain style de vie. Je m'explique, si aujourd'hui tu as une maison qui vaut 1 million d'euros, mais que tu as des charges, par exemple, tous les, tous les ans d'environ, de, on estime des charges à peu près 10, voire du 15%, donc entre 10 et 15% des charges pour entretenir le bien, payer les taxes, etc. Tu vois qu'à la fin de la journée, c'est beaucoup de dépenses qui viennent même amputer sur ton revenu Et tu verras beaucoup de personnes qui ont des gros parcs immobiliers ou qui héritent de parcs immobiliers importants, euh, en l'occurrence qui valent 1 million d'euros, qui finalement prennent ça un peu comme... Euh, Comment dire Une charge en fait. C'est une charge supplémentaire pour parce qu'ils ben, doivent payer les taxes, ils doivent payer les, les frais de copropriété, etc. Et on te retrouve ce type de situation beaucoup lorsqu'il y a un héritage. Donc, toi, tu hérites d'un million, tu hérites d'un parc immobilier qui vaut un million, mais tu ne sais pas comment gérer parce que justement, tu ne sais pas comment investir en immobilier et gérer un parc immobilier. Le deuxième profil de millionnaire immobilier, c'est justement la personne qui sait comment générer de l'argent malgré je ne vais pas dire malgré mais avec de la dette donc tu vas emprunter un million tu vas investir ce million en immobilier ce million va se payer tout seul et va te générer des revenus complémentaires et là également la différence se fait c'est que tu peux avoir des personnes qui génèrent plus ou moins de revenus complémentaires avec l'immobilier euh, et qui en vivent finalement parce que moi je connais des millionnaires entre guillemets pauvres dans le sens où ils sont millionnaires, mais quand tu les vois, tu ne peux pas savoir qu'ils sont millionnaires parce qu'ils ont le train de vie, ils ont un train de vie euh, normal, tu vois. Il y en a même certains qui, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et moi, j'étais dans cette situation-là. Après trois ans, trois ans après avoir terminé mes études, j'avais déjà plus d'un million de patrimoine net en immobilier, mais je prenais toujours le métro. Parce que ce patrimoine net ne me générait pas encore assez de revenus complémentaires pour me permettre de voyager partout dans le monde ou pour me permettre voilà de, de pouvoir euh, quitter mon emploi, etc. Et aujourd'hui, parmi nos participants, on en a beaucoup qui sont millionnaires en immobilier mais qui continuent à travailler justement parce qu'ils sont en train de continuer à investir pour pouvoir générer beaucoup plus de revenus, ok et l'une des choses également qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu vas commencer à générer des revenus en immobilier, allez, si tu arrives à générer 80% de ton revenu de salarié, c'est-à-dire si tu, si tu es touché, si tu touches par exemple 3000 dollars ou 3000 euros par mois et que tu arrives à générer, allez, 2000 entre 2000 et 2500 par mois, moi ce que je t'invite à faire, c'est de prendre le risque de quitter ton emploi, car tout le temps que tu auras de disponible, tu pourras mener à bien de plus gros projets immobiliers, tu pourras développer de nouvelles sources de revenus, tu pourras te lancer même en entrepreneuriat moi c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que je, lorsque j'ai quitté mon emploi je, je gagnais plus ou moins 4 000 dollars canadiens net tous les mois et j'avais déjà un cash flow de 3 000 à 3 dollars par mois, lorsque j'ai quitté mon emploi ça m'a permis de décuper mes revenus parce que je me suis lancé en entrepreneuriat, dans l'immobilier voit ça également comme un tremplin vers plus de revenus parce que tu auras le temps nécessaire pour développer de nouvelles choses. Et une erreur que j'ai faite, et là ça me vient à l'esprit comme ça, c'est que lorsque j'ai démissionné, j'aurais dû avoir beaucoup plus de liquidités, avoir un matelas de sécurité beaucoup plus conséquent. Ça m'aurait évité pas mal de stress. Ça m'aurait euh, donné la possibilité d'aller sur d'autres projets. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté mon emploi. J'avais juste mes, 2, mes 3 dollars qui tombaient tous les mois. Mais je n'avais pas genre un 6 mois de, de trésorerie en cas de coup de jeu, par exemple. Je n'avais pas un matelas de sécurité ou je n'avais pas un fonds de réserve pour me permettre d'investir. C'est la raison pour laquelle moi ce que je te conseille de faire c'est que si jamais tu investis en immobilier et que tu arrives à générer assez de revenus, à un moment donné il va falloir faire de l'arbitrage. C'est-à-dire tu vas devoir vendre un ou deux biens pour te permettre de récupérer beaucoup de cash pour être déjà en sécurité, être serein des être serein dans ta tête en te disant ok, même si demain mes locataires ne me plaît plus, j'ai de quoi tenir X nombre de mois, j'ai de quoi tenir X nombre d'années sans même avoir besoin de mes revenus locatifs moi c'est une erreur que j'ai faite et ça m'a valu pas mal de stress car voilà, je me disais ben, là il suffit que le mois prochain j'ai un problème, j'ai un impayé tout peut s'écrouler du jour au lendemain et j'ai tenu comme ça pendant trois ans, donc pendant trois ans j'étais en jeu, c'est à dire j'avais zéro liquidité et voilà, je me dis, voilà, il faut absolument que tous mes locataires me payent. Donc, tu vis un peu dans ce stress-là. Maintenant, il existe bien évidemment des stratégies pour éviter cela parce que tu peux avoir des assurances loyales payer. Tu peux, avoir, euh, bah, tu peux bien choisir le locataire, tu peux confier la gestion de tes biens immobiliers à un gestionnaire qui va bien choisir le locataire à ta place. Donc, toutes ces choses-là, c'est justement des choses qu'on apprend à nos participants qui suivent la masterclass à laquelle je t'invite, qui a lieu très prochainement. Tu vas trouver le lien juste en dessous. C'est une masterclass totalement offerte et tu auras par la suite l'occasion d'échanger avec notre équipe pour qu'on puisse voir avec toi comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour investir en immobilier. Tu auras le lien juste en dessous. inscris toi dès maintenant car les places partent très très très rapidement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si toi également, tu es en marche pour investir en immobilier tes questions dans les commentaires on y répondra n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre investir en immobilier on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était florent de global investisseur je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao